Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence dédiée aux formations post-bac de la Faculté de droit. Nous allons vous présenter les formations et les activités d'admission à la fois sur Lyon et sur notre campus Nancy. Je suis accompagné pour cela de Louis Berthier. Bonjour à tous, bonjour je suis Louis Berthier, enseignant et directeur pédagogique pour la Faculté de droit sur le campus Alpe-Europe à Annecy. Et pour ma part, je suis donc directrice pédagogique du DU Juriste Digital à la Faculté de Droit sur Campus de Lille. Alors, tout d'abord, les études de droit. Les études de droit sont composées dans un premier temps de la licence qui constitue un bloc complet, et une fois la licence validée, vous pouvez candidater dans les différents masters. L'objectif des études de droit, c'est tout d'abord d'acquérir un socle commun, et puis petit à petit de vous spécialiser, donc elles sont type, les études de droit sont un petit peu construites en entonnoir. Les études de droit à la faculté de, de l'Université catholique de Lyon vous apporteront des connaissances méthodologiques. Nous insistons beaucoup sur la méthodologie, en particulier lors des deux premières années, puisque les exercices juridiques, le raisonnement juridique suppose une méthode spécifique. On essaye aussi d'accentuer sur les capacités de réflexion, de critique, et puis vous bénéficiez d'un encadrement quasi individualisé, l'objectif étant de vous accompagner dans votre construction de projet professionnel. Et formations de premier cycle, donc la licence de 3, nous en proposons plusieurs à la fois sur le campus de Lyon et euh, d'Annecy. Donc il y a euh, enfin, la licence, c'est un programme qui se fait en trois ans euh, qui aboutit à, à un diplôme d'état. Donc on est en convention avec l'université Lyon 2 euh, pour le campus de Lyon et l'université de Savoie-Mont-Blanc euh, pour le campus euh, d'Annecy. Donc ce soit en trois ans, vous avez par année, à chaque fois, deux semestres, et dans chaque semestre, vous avez des enseignements en cours magistraux et en travaux dirigés. Donc en cours magistraux, un enseignement plus théorique, où les étudiants sont plus nombreux et une centaine et assistent au cours de l'enseignant. Et ensuite, des séances de travaux dirigés, où là, vous appliquez vraiment les exercices juridiques selon la méthodologie que vous aurez apprise. Et, euh, et là aussi, vous avez des, euh, un contrôle de connaissances en, en contrôle continu, donc, ce qui vous permet euh, de vérifier la bonne acquisition euh, des connaissances et de la méthodologie euh, au fur et à mesure euh, de, votre, euh, de vos semestres. Cette licence, vous allez donc acquérir les connaissances fondamentales, les de tout juriste. Et par exemple, en première année, vous allez étudier le droit constitutionnel, le droit des personnes, c'est-à-dire, pour le droit constitutionnel, l'organisation de l'État, pour le droit des personnes, euh, quelles sont les conditions pour acquérir leur personnalité juridique, donc pour être titulaire du droit à la vie privée, par exemple, du droit à l'image, etc. Et, et puis, dès la deuxième année, vous allez commencer à rentrer un peu plus dans la technique, avec des connaissances... En droit pénal, par exemple, quelles sont les conditions pour qu'une personne soit condamnée pour meurtre ou vol En droit commercial, euh, quelles sont les conditions pour être considéré comme un artisan, comme un commerçant Quels sont les effets de ces qualifications Ou encore des connaissances en droit du contrat ou en droit de la responsabilité civile Et puis, en troisième année, vous allez pouvoir choisir euh, un début de spécialisation entre ce que l'on appelle le droit privé, c'est-à-dire les relations entre individus, et le droit public, c'est-à-dire l'organisation en fait, des administrations et leurs relations avec les citoyens. Tout au long de ce parcours, en fait, vous, avez, vous allez acquérir des connaissances qui constituent le, la boîte à outils de tout juriste. C'est-à-dire que tout étudiant qui sort d'une licence de droit en France a le même bagage. Toutefois, à l'Université catholique de Lyon, nous voulons vous donner quelques armes supplémentaires, notamment pour vous distinguer lors des dossiers de candidature en master. Et donc, dès la première année, nous vous permettrons de suivre certaines matières spécifiques à notre université, telles que des matières touchant au droit du numérique, à la transformation digitale, de la société et de les professions du droit ou encore des matières touchant aux relations internationales, au droit de l'environnement et euh, au droit européen qui sont euh, nos quatre euh, domaines de spécialité. À côté de cette licence, nous vous proposons un certain nombre de diplômes, notamment des doubles diplômes. qui sont aussi euh, des diplômes de premier cycle, donc vous êtes inscrit en licence de droit et vous avez en fait un parcours euh, supplémentaire. Donc euh, ces doubles diplômes, on en a parlé euh, ce matin avec mon collègue euh, Louis-Daniel lucacci donc le double diplôme licence de droit bachelor of civil law qui existe à Lyon et à Annecy. Un diplôme qui est décliné que à Lyon, c'est euh, le double diplôme licence de droit et LLB, donc qui ouvre euh, cette année donc en partenariat avec euh, une université à Londres. Et ensuite, euh, sur le campus d'Annecy, un double diplôme euh, euh, original euh, parce qu'il mène le droit et le management, euh, donc, euh, dont on a aussi parlé ce matin, qui est en collaboration avec l'ESDS, euh, l'école de management euh, de, de l'UCLI. Donc il faut savoir, je ne l'ai pas dit avant, euh, dans le parcours de la licence, euh, vous avez entre 20 et 25 heures de cours par semaine et donc, dans le cadre d'un double diplôme, vous augmentez... Euh, Légèrement le, le volume horaire forcément. Et donc là aussi, pour bah, plus de détails, vous pouvez réécouter, euh, si vous n'avez pas pu le faire, la conférence qu'on a faite euh, ce matin sur euh, sur les doubles diplômes. Une fois la licence validée, vous pourrez candidater dans les différents masters proposés sur l'ensemble de la France. À l'ouïe, vous proposons pour l'instant trois masters, tout simplement la faculté de droit de l'UCLI a une vingtaine d'années. Donc nous construisons petit à petit une offre complémentaire, peut-être que lorsque vous aurez l'idée de licence, il y aura un peu plus de choix. En tout cas, pour l'instant, il y en a trois principaux, à savoir le master droit privé par cours droit l'enfant et des personnes vulnérables, délivré en partenariat avec l'Université Lyon 2 par l'Institut des sciences de la peine. Ce master a pour objectif de vous donner les connaissances plus spécifiques sur l'accompagnement juridique, l'encadrement juridique des personnes vulnérables, par exemple les personnes sous tutelle, sous curatelle, etc., mais aussi une ouverture sur la vulnérabilité, euh, on va dire en matière de droit, par exemple la vulnérabilité des détenus dans les prisons, euh, puisque ceci sert bénéficie des droits mais on peut avoir parfois des difficultés pour les exercer. Vous avez également le master droit international des affaires, enseigné donc en langue anglaise et délivré là aussi en, en, en collaboration avec euh, Lyon 2. Ce master a pour objectif de vous permettre ensuite d'être juriste en entreprise et donc euh, véritablement spécialisé en affaires et au sens de commerce au sens affaires internationales. Et enfin, le master droit international et européen proposé par l'Institut des droits de l'homme de l'UCLI en collaboration avec l'Université Grenoble-Alpes. Ce master, quant à lui, est spécialisé euh, en droit international, donc plutôt droits fondamentaux international et européens. Donc, les diplômes universitaires que vous pouvez suivre donc, en parallèle de la licence de droit là aussi il y a une conférence ce matin sur les diplômes universitaires que vous pouvez regarder en replay par la suite donc simplement un diplôme universitaire c'est un diplôme d'établissement qui est délivré et suivi en parallèle de la licence de droit donc votre diplôme principal reste la licence de droit et vous ajoutez en fait des cours pour vous pré-spécialiser et pour colorer votre parcours dès votre première année d'études dans le supérieur. Donc, la faculté de droit propose plusieurs diplômes universitaires à la fois à Lyon et à Annecy. Donc, pour ceux qui sont sur les deux campus, on a le diplôme universitaire criminologie. Là, vous allez apprendre à comprendre le phénomène criminel dans son ensemble, à la fois... Donc, sur le plan du, du droit, du droit, et du droit pénal, mais aussi de la psychologie, avec de la médecine légale, de la criminalistique. Donc vraiment, voilà, une compréhension de, de ce qu'est ce phénomène criminel. Ensuite, un deuxième diplôme universitaire, qui est le diplôme universitaire Common Law, Donc, qui est un diplôme exclusivement enseigné en langue anglaise, et là vous allez découvrir le système euh, anglo-américain euh, le système juridique anglo-américain en droit on a différentes euh, cultures euh, juridiques et donc euh, euh, le système français est différent du système anglo-américain et là avec ce DU euh, vous, vous ouvrez en fait à, au système juridique anglo-américain. Et ensuite le diplôme universitaire euh, droit et sciences co où euh, là vous allez vous intéresser à euh, à l'action publique, euh, comprendre des questions économiques, de société, aussi internationales, et notamment en vue euh, de préparer les euh, concours d'accès à la fonction publique euh, par la suite. Nous vous proposons aussi euh, certains diplômes universitaires uniquement sur le campus de Lyon. Par exemple, dès la première année, vous pouvez choisir le DU Droit du climat et du développement durable. Cette, euh, cette formation a pour objectif de vous faire découvrir l'encadrement juridique et la protection de l'environnement et euh, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international. On vous propose également sur campus de Lyon dès la première année le diplôme universitaire état civil. Celui-ci a pour objectif de vous permettre d'approfondir les règles qui encadrent le droit des personnes et en particulier avec cette... Euh, ce focus sur l'état civil, c'est-à-dire tout ce qui concerne finalement l'identité de la personne, les modifications des composants de cette identité, comment on modifie le nom, le prénom, euh, le sexe, comment on établit la filiation par exemple d'un enfant né d'une procréation médicalement assistée ou d'une gestation pour autrui à l'étranger par exemple. Et enfin à Lyon, dès la première année, nous vous proposons aussi le diplôme universitaire World Foreign Policy qui est plutôt consacré aux relations internationales et à la justice internationale. À côté de tous ces diplômes, donc accessibles dès la première année en parallèle de votre licence, et se déroulant sur les trois années de licence, en master, nous vous proposons deux diplômes universitaires, en tout cas un diplôme universitaire et une préparation au concours administratif. Le diplôme universitaire que nous vous proposons, tout d'abord, c'est le diplôme universitaire juriste digital. C'est une formation reconnue au RNCP, donc au registre national des compétences professionnelles, niveau 7, donc Master 2, qui a pour objectif de former les délégués à la protection des données. Aujourd'hui, vous voyez dans, aux informations, la cybercriminalité, les cyberattaques, euh, touchent toutes les entreprises, toutes les organisations, les collectivités territoriales, etc. Il est donc nécessaire d'organiser la protection des données au sein des organisations, c'est ce à quoi est dédié ce, ce diplôme, par exemple en parallèle d'un master, éventuellement. À côté, donc la préparation de concours administratif de, de catégorie A, euh, également le diplôme universitaire administration publique. Donc l'objectif, c'est en général, en parallèle d'un master ou à l'issue d'un master, de vous préparer aux exercices des concours administratifs de catégorie A, qui suppose là encore une méthodologie spécifique. Pour euh, rentrer dans le cursus de droit, vous avez une sélection via Parcoursup. Le collègue vous présentera les conditions tout à l'heure. Très souvent, l'une des questions est de savoir finalement quelle est la filière privilégiée au niveau bac pour intégrer les études de droit. La réponse est qu'il n'y a pas forcément de filière privilégiée. Un bon juriste, c'est quelqu'un qui sait construire un raisonnement, qui sait argumenter et qui sait analyser des textes. Quand vous avez fait une filière plutôt littéraire, vous savez analyser des textes et vous savez rédiger pour argumenter. Quand vous faites une filière plutôt scientifique, vous savez construire un raisonnement assez proche d'ailleurs du raisonnement juridique. Et puis, quand vous sortez d'une filière plutôt économique, vous savez, là encore, rédiger, argumenter, construire... Euh, tout euh, un raisonnement pour convaincre l'autre. Quant aux filières plus, euh, plus euh, technologiques, elles sont également euh, possibles. Euh, en revanche, il est possible qu'il y ait quelques petites, euh, petits décalages au niveau méthodologique, mais dans ce cas-là, on vous propose en fait un contrat réussite qui vous permettra de suivre un tutorat pour acquérir cette méthodologie, si éventuellement il manque un des éléments méthodiques. Alors maintenant un mot sur les conditions d'admission à Lyon puis à Annecy. Donc pour candidater aux formations de la faculté de droit, si vous êtes vous serez bachelier en 2021, donc il faut candidater sur parcoursup. Donc la plateforme où de, vous devez maintenant être inscrit. Euh, J'imagine. Donc, pour euh, Lyon, vous pouvez ins taper Institut catholique de Lyon, droit à UCLI, licence de droit à UCLI. Euh, donc, il faut savoir que vous allez retrouver plusieurs entrées de la faculté de droit euh, sur Parcoursup. En fait, il y a autant d'entrées que nous avons de, euh, de diplômes. Donc, vous avez une entrée euh, principale qui va être celle de la licence de droit euh, classique, et puis après, une entrée pour euh, chaque euh, double diplôme une entrée licence de droit plus euh, DU État civil, euh, licence de droit plus euh, DU Common Law, etc. etc. Euh, donc il faut euh, plus, enfin, plus vous souhaitez en fait, nous rejoindre, euh, plus on, vous pouvez multiplier en fait, vos candidatures sur les formations qui, euh, qui vous intéressent. Et donc ce qui euh, fera euh, des vœux en fait, euh, pour vous euh, dans, la, dans la plateforme. Euh, 400 euh, candidats euh, seront, euh, seront admis pour intégrer euh, nos formations. Donc en première année, d'information, euh, ce qui on a fait l'année dernière 4000 candidatures, euh, donc, ce qui fait un candidat pour euh, euh, une personne qui va être acceptée pour, pour 10 candidatures. Euh, la particularité donc, euh, pour cette année, c'est si vous souhaitez faire le double diplôme licence de droit euh, LNB avec euh, Londres, euh, l'entrée par Coursup euh, n'existe pas, mais vous, donc, vous candidatez euh, sur euh, l'entrée en, de la licence de droit et dans votre projet de euh, formation euh, motivée, vous pouvez inscrire en fait que euh, vous souhaitez euh, rejoindre ce programme et nous, on le, on le prendra en compte. Pour ce qui est euh, de l'examen de vos dossiers, euh, nous allons apporter un grand soin à, à trois éléments. Euh, D'abord, vos résultats, euh, c'est-à-dire vos notes, euh, les moyennes, comment vous vous situez euh, dans votre classe. Ensuite, euh, vos appréciations qui sont pour nous euh, très importantes. On va vraiment les lire euh, attentivement. Euh, Qu'est-ce que vos enseignants ont, euh, ont dit de votre comportement, votre sérieux à réussir vos études. Et ensuite, on va regarder aussi euh, très, at très attentivement votre projet de formation motivé avec les, les éléments que vous pouvez, euh, les différentes rubriques que vous pouvez compléter euh, euh, en parallèle. Donc c'est cet ensemble qu'on qu va observer et voir si, euh, quelle est votre motivation à, à faire du droit et quelle est votre motivation à faire du droit à l'UQI, à la faculté de droit de l'UQI. C'est vraiment ça qu'on va rechercher, on a un modèle d'accompagnement, de, de suivi des étudiants et donc on cherche... Et, euh, des jeunes qui euh, souhaitent euh, suivre euh, et s'inscrire euh, dans ce modèle-là. Euh, les entrées sur, sur parcoursup sont, sont différentes. Euh, vous pouvez les retrouver en tapant UCLI Europe, donc, qui est le nom du campus d'Annecy, ou tout simplement licence de droit UCLI Annecy. Euh, les conditions d'admission vont être euh, les mêmes. Simplement, le nombre de places en première année est plus... Euh, euh, plus réduit, on a 100 candidats euh, qui seront reçus au maximum, euh, là aussi vous allez retrouver plusieurs entrées, à la fois l'entrée licence de droit, euh, l'entrée licence de droit plus euh, DU euh, Common Law, DU Criminologie, euh, DU euh, droit et Sciences Po et Bachelor droit et Management. On a aussi des entrées en parcours sup, mais là aussi comme pour Lyon, c'est ceux euh, qui veulent nous rejoindre euh, directement euh, en deuxième année. Là, donc il y a un formulaire qui est, qui est disponible sur notre site internet qu'il faut nous renvoyer à la fois pour le campus de Lyon et le campus d'Annecy. Et là, la, la candidature sera examinée par les directeurs pédagogiques des, des années concernées. force de notre enseignement, si euh, vous voulez entrer chez nous, au-delà des enseignements que nous vous proposons, c'est en général pour bénéficier de l'encadrement que nous mettons en place. Cet encadrement est divisé en plusieurs, euh, en plusieurs parties. Tout d'abord, il y a un encadrement, on va dire, humain. C'est-à-dire que euh, nous privilégions un suivi, un suivi individuel. Chaque étudiant a un responsable d'études, qu'il va pouvoir interpeller dès qu'il rencontre des difficultés ou qui va interpeller l'étudiant si euh, par exemple des absences sont constatées, en effet, nous insistons beaucoup sur l'assiduité. Vous ne pouvez pas apprendre correctement la méthodologie des exercices juridiques, le raisonnement juridique, si vous n'assistez pas au cours, si vous êtes régulièrement absent. Donc le responsable d'études est là pour veiller à ce que vous soyez assidu, à veiller que vous ne rencontriez pas de difficultés spécifiques et si nécessaire, il pourra vous proposer euh, un accompagnement sur le fond, et sur la méthode, notamment à travers la mise en place d'un tutorat, voire d'un contrat réussi que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Cet accompagnement ne peut réellement être mis en place que si nous avons des effectifs réduits. Nous ne pouvons pas euh, chacun euh, encadrer efficacement 1000 euh, étudiants donc, nous privilégions en première année un effectif raisonnable. On est à peu près à 450 places à Lyon, une centaine de places, on vous l'a dit, à Annecy. Chaque responsable d'études va suivre une centaine, 100 à 120 étudiants globalement. Et puis, euh, pour les travaux dirigés, vous. Êtes encore en plus petit groupe, en 25, en groupe de 25 maximum, ce qui va permettre véritablement aux enseignants d'identifier les étudiants en difficulté, de vous permettre de poser vos questions à l'enseignant dès que vous avez des, des difficultés ou des incompréhensions. À côté de cet accompagnement personnalisé, nous vous, nous vous encourageons en fait à construire votre parcours professionnel. Avoir des connaissances en droit pour un juriste, c'est fondamental, bien évidemment, mais aujourd'hui, les professions juridiques évoluent et on se rend compte que des connaissances complémentaires sont nécessaires, des connaissances euh, de culture générale sont nécessaires, mais aussi des connaissances plus pratiques de management, par exemple, ou de gestion de projet, etc. Ce qui fait qu'en plus de, votre, euh, de vos cours de droit, dans la maquette même de licence, nous vous proposons par exemple des cours de formation humaine. Ces cours de formation humaine sont propres à l'Université catholique de Lyon, ce sont des cours dans lesquels les étudiants de droit sont mélangés avec des étudiants de théologie, de psychologie, de sciences, etc. Et ces cours vont porter aussi bien sur une introduction à la psychologie, une initiation à la psychologie, que sur de la criminologie, ou encore euh, le cinéma, l'histoire du cinéma, ou euh, le développement durable, etc. etc. Vous avez également la possibilité de faire un projet personnel et professionnel. L'objectif de ces projets personnels et professionnels est de vous apprendre à mener un projet. C'est une véritable gestion de projet. Ce projet peut être par exemple l'organisation d'une conférence, l'organisation d'un colloque, d'un concours de plaidoirie, ça peut être aussi rédiger un article sur une thématique qui vous intéresse particulièrement ça peut être aussi euh, des interviews de professionnels, par exemple. Euh, il y a quelques années, le projet euh, projet personnel et professionnel portait par exemple aussi sur la mise en place de bûches sur les toits de, de l'UPI, donc en optique euh, plus développement durable. Voilà, c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en œuvre, seul ou en groupe. Vous avez cette possibilité de le faire dans le cadre de votre licence. C'est noté dans le cadre de votre licence, les heures sont prévues. Et euh, dernier axe de notre accompagnement, la professionnalisation. Si on veut vous accompagner dans votre projet professionnel, il faut que nous vous permettions de le faire au-delà de ces connaissances. Et donc, dans la maquette de licence, vous avez des cours qui sont très proches, euh, enfin des cours très proches, des cours qui vont porter sur des questions professionnelles. Par exemple, en troisième année, il y a un cours d'éthique et de déontologie des professions du droit. Nous organisons aussi régulièrement des rencontres avec des professionnels à travers nos soirées métiers du droit. Et puis, euh, parmi vos enseignants, il y a un certain nombre de professionnels qui vont ainsi vous permettre euh, d'échanger avec eux, vous permettre d'acquérir des réflexes un peu plus professionnels. En plus, tout au long de votre licence, vous avez la possibilité de faire un stage. Il n'y a rien d'obligatoire, vous pouvez le faire à tout moment de votre licence. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de contacts avec les entreprises et si vous connaissez une entreprise, vous pouvez tout à fait bénéficier d'une convention de stage. Donc, la Faculté de droit a deux particularités, c'est son ouverture à, à l'international qui avait été soulignée en, en introduction. Donc l'international, on a des doubles diplômes comme on vous en a parlé ce matin, mais vous vivez aussi dans les, dans les maquettes de formation. Vous avez des, une ouverture sur les, les questions internationales et droit international et européen. Et les étudiants peuvent aussi faire une mobilité internationale en troisième année. Les étudiants qui sont inscrits en, en licence de droit classique, c'est-à-dire pas dans un double diplôme, peuvent faire un Erasmus, c'est-à-dire passer un semestre entier à l'étranger. Donc la faculté de droit a des conventions pour cela partout dans le monde, sur le territoire européen, mais aussi en Amérique, Asie, des conventions voilà, très, très nombreuses et qui permettent à un, un nombre important d'étudiants de, de partir et de faire vivre cette expérience internationale. L'international c'est aussi des cours de langue, et ce qu'on appelle le passeport langue, vous avez des cours de d'anglais dans vos dans la formation de legal English où on vous apprend à maîtriser l'anglais juridique le vocabulaire juridique donc ce qui est très important si parce que de plus en plus quand vous travaillez en droit vous avez des contacts qui se font en anglais et vous avez aussi des enseignements qui se font en anglais et donc là ces cours ont un, un objectif pédagogique double c'est d'abord euh, d'apprendre euh, la matière donc, par exemple euh, un cours de introduction to international law il faut comprendre euh, le, le fonctionnement du droit international mais il y a le deuxième objectif pédagogique c'est de le suivre en anglais et donc d'être capable de suivre le cours, le comprendre, l'assimiler et aussi au moment de l'examen de rédiger en anglais c'est donc l'objectif de ces cours de droit en anglais euh, qui sont optionnels que vous pouvez choisir, c'est-à-dire que choses. Soit vous suivez le cours en français, soit vous suivez en anglais. L'objectif, voilà, c'est de forger votre aussi employabilité et vous professionnaliser au fur et à mesure de, de votre parcours de licence de droit. L'autre, dans cette optique internationale, euh, dès, enfin, dès la première année, entre guillemets, nous vous proposons aussi de continuer à avoir vos deux langues vivantes. Euh, vous avez la possibilité de choisir en fait, entre l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Enfin, tout au long de votre licence, vous pouvez maintenir vos deux langues vivantes et avoir des connaissances également en droit allemand, droit euh, espagnol et droit italien à travers ces cours, sachant que tous nos enseignants de langue sont des natifs de la langue enseignante. Maintenant, donc, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions euh, via euh, le chat. Pourriez-vous répéter combien de places il y a à UCLI Lyon, s'il vous plaît Alors, pour UCLI Lyon, il y a euh, 400, euh, 400 places en première année. Euh, donc, dans reçu vous pouvez le voir, euh, il doit y avoir euh, 300 places euh, pour la licence de droit euh, simple et ensuite. Euh, des places qui sont réparties pour les différents doubles diplômes. Pouvons-nous sur Parcoursup candidater à la fois pour la licence classique et pour un diplôme. bien évidemment, et c'est ce que nous vous conseillons de faire, c'est-à-dire la licence de droit classique est le diplôme principal et vous pouvez candidater pour un diplôme universitaire, c'est-à-dire suivre la licence plus le diplôme universitaire, et donc il faut, euh, c'est des vœux que vous formulez euh, sur les différentes entrées par et donc euh, oui, oui, vous pouvez faire euh, différents vœux sur les formations de la faculté de droit, sachant que vous pourriez être pris dans la licence, mais pas dans le BU, et c'est pour ça que si vous voulez vraiment euh, faire du droit chez nous, euh, nous vous conseillons euh, de, euh, de formuler plusieurs vœux. Pouvons-nous cumuler un double diplôme, par exemple, LLB droit et un DU euh, Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas cumuler un double diplôme et un DU, euh, tout simplement parce que votre euh, euh, charge de travail va être euh, trop importante. Euh, un double diplôme, c'est déjà donc, le parcours classique de la licence de droit, plus euh, des cours supplémentaires pendant deux années et une mobilité internationale en troisième année, une mobilité annuelle. Et on ne peut pas ajouter en plus un DU parce que vous aurez euh, un, une charge de travail qui serait, qui serait trop importante. C'est pour ça que sur Parcoursup, pardon, euh, sur Parcoursup vous ne pouvez euh, pas candidater double diplôme plus euh, DU criminologie. C'est une entrée qui n'existe pas. Par contre, par exemple, pour le double diplôme avec euh, l'Irlande, euh, à la fin de vos trois ans, vous avez la licence de droit français plus... Euh, un bachelor irlandais plus le DU Commonwealth. En fait, le DU Commonwealth est inclus dans votre, dans votre parcours, ce qui explique que vous ne pouvez pas encore ajouter un autre DU. En fait, matériellement, les cours des diplômes universitaires sont le jeudi après-midi, donc vous ne pouvez pas en suivre plusieurs. Euh, vous, on n'a pas encore trouvé la solution pour vous démultiplier. Vous les étudiants en réorientation niveau Bac plus 1. Oui. Euh, deux possibilités pour la réorientation, soit vous passez par Parcoursup pour recommencer une, une licence, soit éventuellement vous candidatez à un, une admission parallèle en L2 par exemple. Euh, et dans ce cas-là, comme le disait mon collègue tout à l'heure, vous allez sur le site internet de la faculté de droit pour télécharger le, le dossier et nous le renvoyer. En revanche, la mission n'est pas automatique, il est soumis à, euh, à examen et à validation euh, d'équivalence par euh, notre université partenaire. Un entretien pour entrer à l'UCLI à Lyon. Alors, tout va dépendre euh, de, de la formation à laquelle vous candidatez. Si vous candidatez à la licence de droit, non, c'est un examen du dossier que vous allez remplir euh, dans Parcoursup. Euh, il y a des entretiens euh, pour les doubles diplômes euh, et donc là je vous renvoie peut-être à la, à la conférence euh, de ce matin, vous pouvez revoir le replay et euh, tout, sera, tout, tout cela en fait a été euh, détaillé ce matin, donc euh, pour le Bachelor of Civil Law et pour le euh, LLB, euh, là il y a, y a un entretien euh, qui est fait euh, pour qu'on s'assure d'une part de euh, votre niveau d'anglais, le fait que vous ayez un niveau d'anglais suffisant, et d'autre part de votre motivation à suivre un, un cursus où vous avez euh, voilà, une charge de travail euh, importante et donc on, que vous soyez prêt en fait à assumer, à assumer ça. En quoi consistent les travaux dirigés en droit Eh bien en droit, les travaux dirigés vont consister à vous faire appliquer les règles de droit que vous avez étudiées en grand magistrat. Donc on va par exemple vous soumettre un un, une situation euh, Monsieur X, en sortant de euh, ses cours euh, de droit à 18h 18 un soir, euh, a été renversé par un véhicule. Quels sont ses recours possibles Et vous allez devoir étudier les conditions, par exemple, de la responsabilité civile et expliquer comment il va obtenir euh, des dommages et intérêts, par exemple. Autre exercice pratiqué régulièrement, c'est l'analyse de décision. Euh, on va vous donner des décisions, notamment de la Cour de cassation, donc la juridiction française, et vous allez devoir décortiquer ces décisions pour expliquer le raisonnement des juges et éventuellement le critiquer si euh, le raisonnement ne paraît pas conforme aux règles de droit ou au contraire s'il fait évoluer les règles de droit. Et en, en travaux dirigés, c'est là où vous avez les évaluations de contrôle continu aussi, donc vous rendez les travaux régulièrement à vos enseignants qui les, qui les corrige et vous les rende une à deux semaines après avec une note et des, euh, des appréciations pour progresser, euh, que vous compreniez vos erreurs et que vous puissiez donc euh, vous améliorer. Si l'on est pris à un DU, sommes-nous automatiquement pris dans la licence de droit euh, Oui, effectivement, si vous êtes pris à un DU, oui, vous êtes pris automatiquement dans la licence de droit. En fait, sur Parcoursup, c'est bien des entrées, en fait, licence de droit plus un DU. Donc, si euh, vous êtes admis pour ce vœu-là, vous êtes inscrit à la licence de droit, le diplôme principal, et au diplôme universitaire, qui est un, le diplôme complémentaire. L'option droit en terminale est-elle un plus quand nous candidatons via Parcoursup Alors, c'est un plus dans le sens où vous avez été euh, sensibilisé euh, au droit. Vous avez, alors C'est une matière euh, droit et enjeu euh, du contemporain, donc euh, vous avez un, voilà, une vision euh, de ce qu'est le droit et sa place dans la société, euh, donc ça peut être un atout pour votre candidature, après, euh, comme le disait euh, ma collègue, ce n'est pas euh, un, un, un élément euh, d'irriment qui vous entrave à votre candidature si vous n'avez pas suivi cette option, euh, ça peut être un atout, euh, et puis on va... Se... Enfin, si vous avez suivi cette option, euh, bien sûr, regardez votre résultat et les appréciations, mais euh, pour euh, celles et ceux qui n'auraient pas suivi euh, cette option euh, ce n'est pas du tout un frein pour rejoindre euh, une formation le, plus, le critère le plus important dans l'étude de votre dossier c'est véritablement votre motivation donc euh, le parcours que vous avez suivi et vos résultats ne vont pas forcément être un blocage à votre inscription euh, vous pouvez sortir euh, d'une formation STT par exemple d'un bac STT et bien maintenant être accepté en droit dès lors que vous montrez votre motivation pour le droit et pour l'UPI. Donc, quand vous avez suivi l'option droit en terminale, ça peut être un élément de votre, de votre motivation, mais en tout cas, ce n'est pas un critère euh, attendu, obligatoire. La formation humaine est-elle obligatoire Non. En fait, dans les maquettes, euh, vous avez le choix entre formation humaine, projet professionnel personnalisé et langue vivante numéro 2. Donc, vous choisissez l'une de, de ces trois matières pour l'ensemble de l'année. L'année suivante, euh, vous, pouvez choisir, vous pouvez changer, il hein, n'y a pas de souci. Mais en tout cas, le choix est fait pour l'année en fonction de, de ce que vous souhaitez faire. En fait. Combien y a il y a-t-il de places pour la licence de droit accompagnée du D.U. de droit du climat et du développement durable euh, Il y en a euh, 20 ou 25 euh, de, de mémoire. Euh, donc, un nombre de places euh, limité, euh, comme pour les comme pour les ôter Les cours sont-ils en distanciel à cette, en cette période de COVID J'ai envie de dire, ça dépend des moments. <rire> en fait, euh, euh, depuis euh, trois semaines environ, une partie des cours se déroule à nouveau à, à, en présentiel, en particulier pour les travaux dirigés, mais avec une adaptation. C'est-à-dire que nous avons des capacités de salle réduites de moitié. Donc là, d'habitude en TD, vous êtes 25, actuellement en TD, il y a 10 étudiants. On fait une heure les 10 premiers étudiants du groupe, la deuxième heure les 10 autres. Et puis pour les cours magistraux, cela dépend en fait des effectifs prévus, soit pareil, les effectifs nous permettent, nous permettent d'assurer le cours magistral en amphi avec une capacité réduite de moitié, soit effectivement, il se déroule à distance. Donc pour le distanciel, en fait, nous avons une double modalité. Vous avez une partie des cours qui vous sont transmis sous forme euh, de support écrit à travailler avant d'arriver en, en cours magistral euh, par vous-même. Et ensuite, le regroupement, soit en présentiel, soit via une visioconférence, on utilise Teams en réalité, euh, vous permettra d'approfondir ce qui a été vu dans le support et de poser les questions à l'enseignant s'il y a des points qui n'ont pas été compris. Si je me permets voilà. de compléter, euh, l'organisation est un petit peu différente, euh, où les étudiants suivent l'intégralité des séances de travaux dirigées en présentiel et euh, sur les créneaux habituels donc des créneaux de deux heures. Euh, l'ensemble des étudiants, parce que le, le campus nous le permet. Euh, par contre, euh, les, les cours magistraux se font totalement euh, en digital. C'est en fait euh, un mix des deux et souvent les étudiants, pour vous donner une idée, reviennent une journée complète et plus une autre demi-journée euh, à Annecy. À Lyon, euh, en tout cas, on fait en sorte qu'il ne soit pas plus d'une demi-journée consécutive sur le, sur le campus. Euh, en L3 par exemple je sais que cette semaine il devait être là à peu près 3 demi-journées sur euh, le campus. ça permet de, de renouer un petit peu les liens avec, avec les enseignants puisque ma, le, et les camarades puisque le distanciel a un peu allégé on va dire ces, ces liens même si on a tout fait pour les mains. et donc quoi avec le Covid, avec la Covid en ouais. On adapte continuellement en fait notre organisation euh, aux directives euh, du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc euh, voilà, alors, en confinement, euh, ben, on suit euh, les règles et dès qu'on peut, on ouvre. Euh, voilà, ça évolue au fur et à mesure. Et notre souhait est de, bah, de toujours accompagner les étudiants euh, pour qu'ils réussissent. Donc on met en place euh, tous les moyens nécessaires euh, en ce sens. En revanche, dès le début de l'année, en fait, nous avons fait le choix d'un scénario pédagogique qui permettait euh, de maintenir le même type de cours sur le fond et euh, le même rythme de travail, que l'on soit en présentiel ou à distance. Donc euh, les consignes euh, du gouvernement n'empêchent pas le déroulé euh, normal, on va dire, de l'année. Combien de places y a-t-il dans le double diplôme droit décriminologie? Quelles sont les compétences attendues pour être acceptées dans ces études Alors, pour le di double diplôme droit décriminologie, les places sont aussi de 20-25 et à, pour Lyon et à Annecy euh, de euh, 10. Euh, donc, euh, une formation aussi euh, très, très sélective. Euh, les compétences attendues, en fait, pour les diplômes universitaires, c'est surtout votre motivation et votre intérêt pour, pour les questions, donc là, ici, la, la criminologie, euh, pourquoi est-ce que vous voulez faire ce diplôme universitaire, quel est votre projet, qu'est-ce qui vous intéresse euh, C'est ça, en fait, qu'on va examiner, et ça vaut pour, pour les différents diplômes universitaires. Privilégiez-vous les étudiants de l'Académie Lyonnaise Non. Euh... Là encore, en fait, on étudie les trois critères qui vous ont été présentés tout à l'heure, et principalement votre motivation pour les études de droit et pour l'UQI. Donc euh, en revanche, le fait que vous ne soyez pas de l'Académie Lyonnaise va être pris en compte lorsque vous allez arriver chez nous, puisqu'on va faire attention, que vous ne soyez pas perdu dans, dans Lyon, on va dire, on va faire attention que vous intégriez assez facilement euh, dans votre quotidien, puisque c'est une influence primordiale, c'est primordial pour une, une bonne réussite des études. Qu'est-ce qui différencie la licence de droit à l'UCLI d'une licence de droit en établissement public Les matières spécifiques, ou tout ce qui concerne l'international, l'environnement, le numérique, euh, la professionnalisation et surtout, surtout, l'accompagnement individuel et les petits effectifs. Combien nombre de places pour une licence de droit des Common Law à Lyon 60 60 places. Ce sont des chiffres que vous pouvez retrouver sur Parcoursup. En allant sur la plateforme, vous pouvez voir, en fait, avant de cliquer sur voir l'affiche, vous pouvez voir le nombre de places qui ont été ouvertes pour la formation. Peut-on abandonner un DU au bout d'une année pour basculer sur une simple licence Oui, c'est possible. C'est une année, euh, vous avez suivi des, des cours en plus. Ça, ça peut arriver, euh, notamment si vous êtes en difficulté et à réussir, en fait, votre licence. Il faut bien comprendre que lorsque vous êtes dans un double diplôme, licence plus DU, bah, votre objectif principal, c'est de réussir la licence de droit. C'est la licence de droit, c'est le cycle, le premier cycle en droit. Et sans ce César, en fait, vous ne pourrez pas poursuivre vos études en droit ni exercer en droit par la suite. Donc ça peut arriver que certains étudiants abandonnent un DU. C'est une possibilité. Souvent, on va travailler avec vous pour trouver d'autres solutions que celle-ci qui peut être assez radicale. Mais donc vous accompagner chercher des difficultés. Voilà, on va vraiment travailler avec vous. Mais c'est un scénario qui, qui peut être envisageable si c'est nécessaire dans votre, dans votre situation. Et là, ce serait un cas particulier. Disons que si vous avez choisi un D.U. et que vous avez été accepté dans ce D.U., c'est parce que vous aviez un intérêt spécifique. Donc à l'abandonner au bout d'une année, c'est un petit peu dommage. Soit on va essayer de trouver une solution, voir s'il n'y a pas un problème de, de méthodologie, d'organisation, etc et essayer de, de vous permettre de continuer votre, votre formation telle que vous l'aviez envisagée au départ. Quand ont-ils les entretiens Y a-t-il un entretien par eux Alors, pour ce qui est des entretiens, non, il n'y a, y a pas d'entretien sauf pour les doubles diplômes, c'est-à-dire la licence de droit Bachelor Civilo et la licence de droit euh, LMD. Et après, il y en a aussi pour le Bachelor Droit Management. Enfin, On peut laisser un, un peu de côté, on en a assez peu parlé ici. Quand vont avoir lieu ces entretiens euh, bah, Après donc euh, le 8 avril et avant le 27 mai. C'est-à-dire après que vous ayez complété euh, vos euh, vos vœux et vos renseignements sur euh, sur parcoursup. Ensuite, nous on va examiner votre euh, dossier, euh, faire des entretiens, si c'est prévu euh, dans le cadre de la formation à laquelle vous candidatez Et ensuite euh, les éléments, enfin les résultats, vous les aurez euh, donc euh, le 27 mai. Euh, vous aurez la, la réponse des, des formations auxquelles vous avez euh, candidaté. Y a-t-il des attendus particuliers pour les lettres de motivation, notamment pour les délus La motivation, justement. Viens nous expliquer pourquoi vous voulez faire cette formation. Alors, pas juste, j'ai toujours voulu faire du droit. Qu Qu'est-ce qu qui vous intéresse dans le droit Qu'est-ce qui est pour vous le droit Qu'est-ce que pour vous le droit Et puis nous expliquer pourquoi à l'URI euh, Pourquoi vous candidatez à l'UCLI et pas euh, à, à Chambéry, à Grenoble, à Bordeaux, à Paris, etc. Donc voilà, il faut vraiment vous expliquer votre projet, ce qui est déterminant dans la lettre de motivation. Combien y a-t-il de places pour la licence de droit d'EU Sciences Po à Annecy Il y en a 15. « S'inscrire à plusieurs DU, plusieurs bouts de diplômes. Attention, distinguez bien l'inscription et la candidature. Vous pouvez candidater à toutes nos formations. Il n'y a pas de souci, il faut juste arriver à, à motiver euh, chacune des, des candidatures. Ensuite, l'inscription, non, parce que qu'avec euh, euh, une licence plus un DU ou un double diplôme, vous avez à peu près 28 heures de cours, hein, une petite trentaine d'heures de cours par semaine, et vous allez avoir entre 30 et 40 heures de travail à la maison. Donc, mathématiquement, ça ne contrôle pas, en fait. Ou alors, vous ne dormez plus. Ce n'est pas notre intérêt, ni, pour, ni à vous, ni au nôtre. Donc, non. Les stages effectués sont-ils valorisables dans notre dossier parcours sup euh, Oui, tout à fait. En fait bah, vous pouvez en parler, de, de parler de vos stages dans euh, le, votre projet de motivation. Euh, projet de formation motivée, pardon, Ou là, vous pouvez dire lors de mon stage euh, au tribunal euh, ben, voilà, j'ai appris euh, certaines choses sur le droit euh, ça m'a beaucoup plu, qui voilà, m'intéressait euh, ce que je voudrais faire euh, vous pouvez le mettre en avant à ce moment-là dans la lettre de motivation et vous avez aussi euh, d'autres catégories que vous pouvez renseigner euh, dans Parcoursup euh, sur vos activités extra-universitaires enfin extra-scolaires euh, et donc là vous pouvez aussi rappeler euh, les stages que vous avez faits. On prend en compte euh, votre dossier dans sa globalité, donc c'est un des éléments euh, qui joue euh, parmi les autres. Proposez-vous le programme Erasmus dans votre établissement si nous combinons la licence de droit avec un DU Oui, tout à fait. La mobilité est, pro est proposée en troisième année. Vous partez un semestre. Euh, le semestre pendant lequel vous êtes à Lyon, vous suivez vos cours de licence et de DU classiques, et puis ensuite, votre note de mobilité va être prise en compte pour valider le DU. Et la licence dans laquelle vous étiez inscrit. Il n'y a pas de souci. Y a-t-il des pièces complémentaires à fournir pour certaines formations Maîtrise de la langue anglaise, des euh, l'aide de motivation. Alors, euh, l'aide de motivation, c'est le projet de formation motivée. Donc, ça, vous allez le remplir nécessairement. En tout cas, on vous le suggère fortement. Euh, si vous voulez que votre candidateur soit retenu. Après, pour la maîtrise de la langue anglaise, euh, tout va dépendre du diplôme auquel vous, enfin, la formation à laquelle vous, vous postulez. Euh, si euh, vous candidatez pour le Bachelor of Civil Law et le LLB, donc ces deux doubles diplômes, euh, on vous demande effectivement de faire un test d'anglais auparavant euh, auprès d'un organisme, TOEIC, TOEFL, euh, Cambridge, euh, peu importe. Et donc, euh, de l'ajouter. Euh, si vous ne faites pas ce test, en fait, vous aurez un entretien en anglais pour qu'on s'assure euh, de votre aptitude à, à bah, suivre, à comprendre l'anglais, pour euh, être prêt, alors, en fait, à, dans votre, à réussir le double diplôme que, que vous allez entreprendre. Quel est le nombre d'heures par semaine pour une double licence environ euh, une licence de droit, donc vous avez entre 25 et 30 heures euh, de cours par semaine, sur un diplôme universitaire, euh, vous ajoutez par semestre 20-30 heures de cours, donc ce qui fait par semaine 4 ou 2 heures selon les semaines, euh, sachant que pour les diplômes universitaires, les cours du début de DU sont toujours le jeudi après-midi, donc on a cette organisation pour vous faciliter, euh, la ré... enfin, faciliter votre réussite et l'organisation de votre travail. Euh, pour les diplômes, doubles diplômes, vous avez souvent euh, quelques heures supplémentaires, euh, donc ce qui peut être jusqu'à 25 heures par semestre, euh, donc euh, ce qui fait un volume assez, euh, assez important euh, au final. Euh, donc par semaine, euh, vous pouvez avoir en fait euh, parfois 35 heures euh, de cours, mais euh, parfois un peu moins pour les doubles diplômes, ça va dépendre aussi parce que sont des enseignants, euh, soit de Maynooth University, euh, soit de la City School, euh, qui viendront enseigner. Donc, euh, l'organisation euh, sera euh, selon aussi euh, le, le moment où ils pourront venir. Donc, ça, ça dépendra un peu des, des semaines. Euh, mais il faut regarder plutôt le volume horaire ici euh, au semestre euh, pour ces bibliothèques. Pouvons-nous faire du commerce international après la licence de droit euh... Je veux dire le droit ouvre à peu près toutes les portes. Ensuite, euh, soit ça dépend de ce que vous entendez par commerce international et quel type de poste vous voulez avoir en, en, dans la matière. Donc, vous pouvez avoir besoin de continuer vos études de droit, par exemple par le master droit international des affaires que nous proposons à l'UNI. Vous pouvez avoir besoin de compléter votre formation de droit par une formation de, de commerce. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, il faut plutôt ne pas réfléchir par rapport au domaine, mais plus par rapport au au poste que vous souhaitez euh, que vous souhaitez occuper et là ensuite adapter votre parcours mais en soi il n'y a pas, pas d'obstacle non et puis euh, j'en parle en connaissance de cause parce que je suis spécialisé en, en droit du commerce international donc effectivement euh, vous pouvez euh, faire du droit et ensuite du commerce international alors tout dépend ce que vous mettez derrière commerce international pour vous mais il y a des aspects juridiques, il y a des contrats internationaux il y a des règles qui régissent les investissements internationaux les... Les échanges internationaux, donc euh, oui, pour faire des, des commerces international vous pouvez euh, commencer par, par des études de droit. Quels frais supplémentaires sont envisagés pour suivre en plus un des Alors les frais pour un diplôme universitaire sont de 650 euros euh, par, euh, par année universitaire. Nos frais de scolarité, donc pour la licence de droit, euh, sont... Euh, déterminé en fonction du revenu fiscal euh, des parents, euh, enfin, en tout cas de ceux qui payent la scolarité. Euh, donc on a des tranches, euh, et donc avec des, euh, des, des frais qui sont différents selon la tranche, euh, et ensuite pour un diplôme universitaire, voilà, c'est un coût de euh, 650 euros en plus euh, par année universitaire. Est-ce que sur Parcoursup, une demande avec un DU est privilégiée par rapport à quelqu'un qui demande une simple licence non. En plus, ce ne sont pas les mêmes personnes qui étudient le dossier, donc ceux qui vont étudier votre demande en licence ne vont pas savoir si vous avez demandé à Rémi. Et les personnes qui veulent faire une licence de droit classique sont bien sûr les bienvenues, hein, c'est le diplôme principal, donc euh, vraiment, c vous pouvez euh, faire majorité en fait, de, de nos étudiants euh, suivre le parcours de licence de droit classique. Et d'ailleurs, nous vous conseillons, si vous candidatez à licence plus EU et que votre volonté c'est vraiment d'intégrer la, la faculté de droit de l'UCLI, de candidater aussi à la licence seule. Donc, il y a peu de place en EU, si vous voulez vraiment venir chez nous, il faut aussi candidater dans la licence. Pour, le, oui, pour les tests de langue, il n'est pas possible de les ajouter sur le Parcoursup, devons-nous devons vous les faire parvenir en parallèle Si oui, comment et où pourriez-vous on pouvait ajouter des pièces euh, complémentaires Eh bien, oui. Euh, il me semble que vous pouvez sur Parcoursup ajouter des, des pièces complémentaires, euh, justement, et euh, des tests de langue. Après, si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire une candidature et contacter en fait euh, le secrétaire de la faculté de droit euh, qui, qui pourra vous répondre et, et recevoir votre, euh, votre test de langue. Mais euh, je pense qu'il faut regarder euh, sur la, la plateforme. Alors, Peut-être que ça, vous avez jusqu'au 8 avril hein, pour, uh, juste sur Parcoursup pour compléter votre dossier. Uh, donc Peut-être que c'est une fonctionnalité qui s'ouvrira uh, qu'à partir du 11 mars. Donc uh, Regardez, donc entre le 11 mars et le 8 avril, si vous avez une interrogation uh, à ce niveau-là, n'hésitez pas à contacter uh, la, le secrétariat de la faculté de droit qui, est, qui pourra vous, vous répondre. En quoi consiste les partiels pour la L1 Alors en fait, c'est pour l'ensemble de la licence. Il euh, y a différents types d'examens. En fin de semestre, vous avez des examens qui vont euh, être du contrôle continu, donc qui vont porter sur les mêmes types d'exercices que, que ce que vous aurez fait en travaux dirigés, donc euh, euh, la réponse aux situations comme j'évoquais tout à l'heure, l'analyse de décision etc. Et puis nous avons aussi des examens sur les matières qui ne font pas l'objet de travaux dirigés. Et dans ce cas-là, on va vous demander une dissertation ou... Euh, ou des questions de, de réflexion les courtes, euh, ou éventuellement des questions de plus de connaissances et quand même un peu de réflexion derrière. C'est le principe du, du droit, normalement, la réflexion. Lucky permet permettait de se spécialiser dans le notariat. Pas pour l'instant. Euh, par contre, vous avez des formations sur Lyon en droit du notariat qui ont une très bonne réputation. Effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas de master en droit matériel. Notre objectif, c'est de vous proposer des formations complémentaires par rapport à ce qui existe sur l'ensemble de la place planète. On effectue un stage en l de droit auprès d'avocats, de magistrats, etc. Il n'y a pas d'obstacle. Bien entendu. Et on délivre euh, donc des conventions de stage euh, pour euh, ce... Pour que vous puissiez faire vos stages, la seule consigne est que vous fassiez des stages en dehors de la période de cours et d'examen. Et si c'est le cas, euh, enfin, la faculté vous délivrera la, la convention de stage. Pouvez-vous réexpliquer le contrat de réussite Alors le contrat de réussite est proposé à des étudiants qui peuvent, quand on est en place dès le début de ou qui ont, une fois que les cours ont commencé, euh, des difficultés méthodologiques. L'idée c'est d'avoir un suivi renforcé en vous proposant du, du tutorat, des démarches individuelles pour travailler, votre méthodologie, votre organisation de travail. Vous l'avez compris, le volume horaire de cours et le volume horaire de travail personnel sont importants en, en droit, donc ça suppose une bonne organisation, une bonne méthode d'apprentissage des cours pour être capable ensuite de construire un raisonnement, d'argumenter, et de réfléchir, et pas simplement de redire par cœur les, les articles du code, ça, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vous pouvez avoir besoin d'un accompagnement, c'est l'objectif du contrat de réussite. Par des enseignants, accompagnement par des enseignants, bien sûr. Il n'y a pas de spécialité précise attendue, on peut quand même être accepté, même si nous n'avons pas fait la spécialité géopolitique au lycée. Oh, oui, oui, pas de souci. Est-ce que faire un double diplôme rend la formation plus difficile Plus difficile euh, parce que nous vous proposons forcément des formations que vous pouvez réussir. Euh, ce qui est euh, plus... Euh, vous avez des, des cours supplémentaires, donc des examens aussi supplémentaires, donc en fait, vous avez un travail important à fournir. Donc c'est euh, plus difficile dans ce sens-là, mais c'est pas impossible et et c'est ce que ma collègue vous disait, euh, quand vous êtes dans le cadre d'un double diplôme, vous avez aussi un accompagnement euh, qui est euh, mesuré, en fait, euh, par rapport à cette, euh, à cette charge de travail. Donc, on vous, on vous aide à réussir. Euh, Il y a des objectifs à atteindre euh, et puis on vous aide à, à, les, à les obtenir. Mais donc c'est plus difficile en le sens que, oui, vous avez des, des cours en plus, des examens en plus, mais ce n'est pas impossible. Et nos étudiants euh, y arrivent euh, sans... Euh, en travaillant, en étant motivé et sérieux. Est-il possible de suivre le double diplôme droit à la vie et et, oh. pardon, En plus d'un DU Non, euh, c'est un, un double diplôme. <rire> donc En fait, euh, le double diplôme, non, euh, vous avez, euh, vous pouvez pas ajouter euh, un double diplôme plus un, un DU. Euh, c'est une entrée que vous ne trouverez pas dans parcours <rire> Donc euh, simplement euh, pour candidater, et je répète, donc, le répète au double diplôme droit LE of flow, donc il faut candidater sur l'entrée de la licence de droit euh, de Lyon et préciser euh, dans votre projet de formation motivée que vous souhaitez rejoindre euh, ce double diplôme. J'aimerais candidater pour un Master droit privé, parcours droit de l'enfant et personnes vulnérables, connaissez-vous les et modalités civiles. Alors, euh, je ne sais pas votre parcours, par contre faites attention, pour candidater en master, il faut déjà avoir une licence. Ensuite, pour les modalités de candidature, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'Institut des sciences de la famille sur la partie qui décrit en fait, ce master et vous trouverez toutes les modalités de candidature. Merci pour votre participation à cette conférence. On espère donc, vous retrouver prochainement sur nos campus. Et donc, si vous avez des questions les coordonnées de la faculté de droit donc, euh, sont disponibles sur notre site internet et n'hésitez pas à nous, à nous écrire et à nous contacter et euh, donc euh, bonne chance à vous en cette période et à bientôt à bientôt, merci